Pourquoi la grotte et la reculée de Corvestia constituent-ils un espace naturel sensible départemental En fait, c'est un site qui présente un enjeu majeur sur le plan du département pour plusieurs raisons. Sur le plan du patrimoine naturel, on a une grande mosaïque de milieux, donc une grande mosaïque d'habitat pour la faune et la flore. On a une rivière avec une, une émergence karstique, une rivière souterraine qui va euh, couler sur près d'un kilomètre avant de confluer avec euh, la rivière d'Ain, suivie d'une végétation régulière très intéressante, des prairies humides, des prairies sèches, des falaises aussi qui hébergent une, une faune rupestre tout à fait particulière. Euh, ce site constitue aussi un enjeu majeur sur le plan paysager puisqu'il est classé sur le plan national pour sa grotte et sa reculée. On a également euh, un enjeu très important sur le patrimoine historique puisqu'on a une diamanterie, on a différents moulins qui, euh, qui existaient sur le site qui sont aujourd'hui en voie de disparition mais qui constituent euh, des reliques très intéressantes pour les habitants euh, de la commune de Corvessia. Donc un espace naturel sensible euh, départemental, ce n'est pas un outil de protection en tant que tel. C'est un outil de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturel. Euh, donc là, on a un enjeu très important pour l'éducation à l'environnement. C'est pourquoi le département travaille avec le, les gestionnaires de l'espace, l'association de gestion des espaces karstiques et la commune de Corvessia Cor pour réaliser un plan de gestion euh, sur 5 ans euh, qui visera à protéger les milieux, les restaurer et animer le site. C'est-à-dire qu'on aura un sentier d'interprétation qui parcourra le site et qui expliquera ses différentes fonctions sur le plan naturel, sur le plan paysager et sur le plan géologique. Donc, M. Vermeil accompagne régulièrement des enfants sur ce site pour euh, leur faire découvrir. Euh, les spélogues aussi sont très présents puisqu'ils euh, font toujours des recherches sur euh, la grotte de Corvessia. Et puis euh, nous avons aussi des randonneurs qui parcourent régulièrement ce site et qui l'entretiennent. L'Arculé et, le, et la grotte se trouvent sur la commune de Corveciac, laquelle est située au-dessus de la rivière d'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Oyonna. Je me réjouis que ce site ait été labellisé par le département de l'Ain. Euh, on va pouvoir, euh, grâce à cette labellisation, euh, l'ouvrir au public davantage hein, et puis euh, permettre euh, au tourisme de se développer un petit peu sur Corvessia et surtout sur toute la région de, de ce Revermont qui est une très très belle région aussi.